Tu la trouves comment cette montée Je la montée trouve euh, inspirante, méditante <rire> et dans un rythme euh, de lenteur qui finalement du fait aller vite. Ça c'est vraiment intéressant. Aller lentement pour aller vite, c'est pas seulement dans les projets de coopération alors. Non, parce qu'en fait, euh, si je monte lentement, toujours au même rythme de ma respiration sans m'essouffler, ben, en fait, j'ai pas besoin de m'arrêter, très peu, et, et j'arrive en haut bien plus vite que si je fais des, des étapes à fond de la caisse, euh, et des à-coups qui épuisent totalement. Donc c'est des belles leçons de vie, et c'est absolument génial que de les vivre. Parce que le savoir c'est une chose, le vivre c'est ce qui fondamentalement va nous être utile. Déjà en traversant à pied ces territoires, on aura rencontré un nombre important de personnes tous les jours qui nous auront dit d'où elles venaient, pourquoi elles sont arrivées ici, etc. Et comment elles vivent ce territoire-là, ça c'est extrêmement riche pour nos travaux. On aura traversé tout un tas de villages et on aura pu voir les activités qu'il y a dans ces villages, les, les boutiques, les assauts, les expositions, les fêtes. On aura vu des signes historiques et puis aussi des signes géographiques, des vallées, des, des ravins qui font que les gens ont... Une manière d'habiter le territoire, de se déplacer. Tous ces éléments-là, on n'aurait jamais pu les sentir à partir d'une lecture bibliographique. Je l'ai euh, super bien vécu. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai euh, beaucoup aimé notre marche euh, parce que je ne suis pas du tout une randonneuse, vous le saviez. <rire> donc euh, voilà. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Euh, qui euh, effectivement, là, je comprends aujourd'hui l'intérêt de ce moment-là pour euh, ben, après la rencontre du soir et la rencontre de l'aujourd'hui. La façon dont, dont vous venez de venir à pied, c'est déjà une humilité, donc euh, on peut savoir qu'on s'attend à recevoir des gens dans la simplicité. <rire> J'ai bien aimé euh, la démarche qui, qui a été euh, en deux temps, donc la rencontre d'hier soir, de manière à être à l'aise, et ensuite se rencontrer aujourd'hui, euh, aussi l'accueil, euh, je pense, qui a, été, qui a été réservé, était bien, entre le repas d'hier soir avec euh, l'apéro, l'échange, les chocolatines, ainsi, euh, non, pardon, les croissants <rire> J'étais un peu réti, enfin sinon réticente, je me demandais comment vous alliez poser okay. les choses. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous les posez parce qu'on se sent dans, le même, dans la même dimension, même si vous ne faites pas la même chose, enfin dans les mêmes interrogations. Euh, la dernière chose, que je ne savais pas que j'allais en dire autant. J'ai terriblement souffert du fait qu'on n'ait pas un planning précis du déroulement de la journée <rire> <rire> non mais non, au contraire, c'est cool comme ça, et justement j'ai l'impression que c'est ça que ça apporte. On se laisse porter, c'est hyper agréable et j'ai l'impression que pour nous c'est tout bénéfice. qu'on on ait un temps de réflexion comme ça très court, c'est pas une mauvaise chose parce que ça permet une certaine spontanéité. C'est-à-dire que si on réfléchit trop longtemps, on élabore nos, nos projets, nos théories et en quelque sorte on la modifie un peu, souvent à notre avantage d'ailleurs. Et, et trop réfléchir, quelquefois, c'est se mettre dans un carcan. Voilà. J'adorais ce moment où chacun euh, disait pourquoi il était ici, qu'est-ce qu'il avait amené ici, c'était très, très émouvant. Donc c'est un, un précieux cadeau que vous nous oui. avez permis de, de, de nous donner les, les, les uns aux autres, oui c'est ça. La place de chacun dans une organisation, enfin, en réalité, ma place dans l'organisation. Ce qui oui. nous unissait, c'était le, le matériel, alors qu'aujourd'hui j'ai surtout entendu euh, que c'était <rire> personne. Pour moi ça va nous permettre d'avancer sur, euh, sur les projets qui sont en cours, c'est un, un bonus pour euh, faire évoluer les projets qui sont, euh, qui sont prévus. Qu'on a plus parlé de l'homme que de la ferraille, ça laisse de belles perspectives, parce qu'on a l'impression que finalement quand on parle de l'essentiel, après on peut presque tout se dire. Quoi. Je pense que le travail est un peu sur soi et, et ben, je ne sais pas si on peut dire de libération de parole, mais je trouve que c'est important de se dire des mots comme on s'est dit aujourd'hui. C'est aussi la, pas la force d'un groupe, mais enfin, aussi peut-être une, une façon de créer aussi le groupe, de, de se dire les choses en intimité. Et puis de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, type euh, « c'est quoi les avantages euh, d'échouer euh, ?» euh, Enfin voilà, des questions, enfin moi je ne me suis jamais posé la question sous cet angle là Cette période de questions déroutantes qui est de, un repositionnement complètement à l'envers, décalé, et qu'on euh, qu devrait se poser beaucoup plus souvent sur tous les problèmes qu'on rencontre, parce que finalement on n'a jamais ce regard. Deuxième chose qui va m'être utile, c'est toutes les questions qu'on s'est posées. Donc ça c'est quelque chose que je vais réutiliser pour moi déjà, et puis aussi pour euh, les partager avec les groupes avec lesquels je travaille, pour que chacun réfléchisse à, à des questions qui sont fondamentales. J'ai beau me dire très régulièrement qu'il faut que je prenne de la hauteur pour pouvoir <rire> continuer à, à avancer, etc. En fait, je ne prends jamais le temps de prendre de la hauteur. Je retiens de la diversité des regards que l'on porte tous en fonction de nos trajectoires personnel, à quel point c'est prégnant. Et effectivement, du coup, ce, ce, ce, ce déplacement là de regard aussi, par euh, ce que vous mettez en place, est intéressant parce qu'on est obligé de le déplacer, ce regard, le fait de changer de perception, d'être de, une autre personne, euh, ça c'est, je pense que c'est assez formateur. De pouvoir euh, me mettre à la place d'un entrepreneur qui arrive là, ça je trouve c'est vachement intéressant. Même si c'est un truc que je fais assez régulièrement euh, pour moi, et puis dans ma vie, etc., d'essayer de me mettre à la place des autres. N'empêche que là, je ne l'avais jamais fait comme ça, et je trouve que c'est intéressant. Ça m'a voilà, donné quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Mm. Ça peut vraiment ouvrir... Euh, oui, voilà. souvent, souvent on le fait en, voilà, ça. en y réfléchissant, alors là, c'est voilà, juste comment je me sens. ressentir cette angoisse-là, vraiment, ça a été quelque chose d'important. de voir les zones d'ombre où on n'a pas interrogé ce qu'on faisait. C'est intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas du tout euh, validé ce genre de choses et qu'on les a faites quand même. Les questions un peu provoques, c'est pas mal je trouve pour, pour sortir un peu du cadre classique de réflexion. L'implicite, l'implicite, <rire> le non-dit... <rire> Ça me paraissait très mystérieux, mmh. donc euh, en fait, ce que vous nous avez proposé, c'est très simple <rire> et riche, mais c'est un début, il me semble qu'on aura d'autres occasions entre nous de, de reprendre ce genre d'interrogation. Il me semble que ça fait partie des, de la non-violence finalement de voir comment on fonctionne toujours avec de l'implicite. Surtout ouais. qu'on accueille beaucoup de nouveaux, donc euh, les nouveaux, ils peuvent d'autant moins euh, nous tracer si on a trop d'implicite. Depuis hier soir, je, finalement, je me suis interrogé. Ouais. J'ai cogité, je n'ai pas, pas passé une partie de la nuit à, à réfléchir. <rire> Et puis je me dis que ben, l'intérêt de cette journée sera au moins était de m'obliger à, à réfléchir et puis à, à m'interroger sur mes pratiques. Du coup, je, je, je vais repartir d'ici avec un questionnement très important, à la fois sur mes pratiques ou mes envies de faire et comment les réaliser. Est-ce que je suis aussi dans la bonne voie, près du terrain, des gens, de l'écoute, de ce qu'on attend euh, Je trouve que c'est une journée magnifique. C'est une journée magnifique parce que moi, ça m'a poussée dans mes retranchements. Euh, ça m'a fait prendre des risques, euh, limités, mais euh, c'est très constructif. Je ressors de cette journée avec des outils personnels, des, des éléments concrets pour pouvoir poser des actions, aller de l'avant. Et je me sens soutenue euh, implicitement.